Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à Shuangzi et à son œuvre majeure, le Chuangzi. Zhuangzi, qui veut dire littéralement « Maître Chuang, fut un philosophe chinois qui a vécu aux alentours du IVe siècle avant notre ère, pendant la période des royaumes combattants. On lui attribue la rédaction, en partie ou en totalité, d'une œuvre connue sous son nom, que l'on appelle aussi le Shuangzi, qui est l'un des textes fondateurs du taoïsme. Mais pour les distinguer, dans cette vidéo, lorsque je parlerai de l'auteur, je dirai Zhuangzi, et lorsque je parlerai de son œuvre, je dirais le Shuangxi. On sait très peu de choses sur la vie véritable de Zhuangzi. Le seul récit de son existence est une brève esquisse au chapitre 63 des archives du grand historien de Sima Simakian et la plupart des informations qu'il contient semblent avoir été simplement tirées des anecdotes de Zhuangzi lui-même. On dispose donc seulement de quelques informations anecdotiques provenant d'historiens écrivant souvent des siècles après sa mort et de références à des incidents de sa vie dans le Shuangxi lui-même qui ont été ajoutés au recueil par ses disciples. On sait que Tse fut actif à l'apogée de la période classique chinoise, lorsque la philosophie avait atteint un sommet de sophistication en donnant naissance aux 100 écoles de pensée. Dans le Shuangzi, le philosophe est dépeint comme menant une vie d'ermite, choisissant de s'éloigner de la société et de se retirer avec sa femme dans une campagne reculée. Cela correspond au thème central de sa philosophie, puisque le principe taoïste consiste à mener une vie simple, en accord avec la nature et à suivre le Dao, c'est-à-dire la voie. Néanmoins, il était aussi connu pour sa sagesse et avait probablement un petit nombre d'étudiants et de disciples. Sa réputation s'étendait également au-delà de sa région. Selon une histoire du Shuangxi, le roi Wei des chou fut si impressionné par ce qu'il avait entendu de lui qu'il envoya des messagers pour lui offrir le poste de ministre à la cour de Choux. Shuangxi répondit à l'offre en faisant remarquer que le roi Wei gardait une tortue sacrée, morte depuis 3000 ans dans une boîte du temple. Il demanda au messager si la tortue préférait être morte dans ce lieu honorable ou vivante et dans la boue. Lui-même préférait, disait-il, rester vivant et dans la boue. Malgré ce mode de vie solitaire, tel qu'il est décrit dans le Chuangxi, il est clair que Chuangxi était un homme très instruit et qu'il a probablement étudié la littérature et la philosophie avec certaines des figures les plus importantes de son époque. Il fut à peu près contemporain de Mencius et des logiciens de l'école des noms, et leur influence est perceptible dans une grande partie du Shuangxi. Bien que sa philosophie taoïste soit souvent en contradiction avec les logiciens, il eut des amis proches parmi eux, dont Gong sung et en particulier Wishi, qui veut dire maître oui, et ils apparaissent tous deux dans les dialogues du Zhuangzi. Cependant, ces amis logiciens sont le plus souvent représentés comme des opposants de ses propres idées. La plupart des histoires du livre se présentent sous la forme de dialogues entre shuang et l'un de ses compagnons, qui est le plus souvent Shi. Avec des jeux de mots habiles et de l'humour, il souligne les incohérences et les absurdités des arguments conventionnels et rationnels. D'ailleurs, pour faire une comparaison avec la pensée occidentale, ces dialogues peuvent être comparés aux dialogues de Socrate dans les œuvres de Platon. Dans un conte célèbre, par exemple, Chuang Tzu commente la joie des poissons qui nagent dans une rivière. Wixi lui demande comment il sait ce que les poissons apprécient. Ce à quoi Chuang Tzu lui répond « Tu n'es pas moi, alors comment peux-tu savoir que je ne sais pas ce que les poissons apprécient ?» De façon caractéristique et logique, Xi pense qu'il peut gagner l'argument en répondant « Non, je ne suis pas toi, donc je ne sais pas ce que tu sais, mais tu n'es pas un poisson, ce qui prouve que tu ne sais pas non plus ce que les poissons aiment. »« Revenons à la question initiale, suggère Shuang Su. Tu as demandé comment je sais ce que les poissons apprécient, ce qui veut dire que tu savais donc que je le savais. » Donc, comme vous pouvez le comprendre, dans le chang les points sérieux sont abordés de manière légère, dans un style qui séduit autant par sa valeur littéraire que par son contenu philosophique. Des anecdotes simples racontées avec élégance ont contribué à sa popularité immédiate et durable. La plus connue est peut-être celle de Chuang rêvant qu'il était un papillon et oubliant qu'il était Chuang -se, puis se réveillant et ne sachant plus si c'était lui qui avait rêvé qu'il était un papillon ou un papillon rêvant qu'il était Chuang -se. Dans le style, plusieurs de ces paraboles sont écrites à la première personne, ce qui suggère qu'elles sont bien l'œuvre de Chuang Tse, tandis que d'autres, qui diffèrent sur le plan stylistique et philosophique, font plus indirectement référence à des événements de la vie de Maître Shuang, comme des récits de sa mort par exemple, et on présume qu'elles ont été écrites par ses disciples. Malgré la multiplicité de ses auteurs, le recueil d'œuvres devint largement connu en Chine sous le nom de Shuangxi un siècle environ après la mort de Maître Shuang. De nombreuses versions différentes du texte ont circulé, jusqu'au IIIe siècle de notre ère, où la version acceptée était un recueil de 52 chapitres. Mais cela a changé lorsque Xiang compila une édition faisant autorité il la comprima en 33 chapitres et ajouta un commentaire explicatif. Il organisa également les chapitres en fonction de ce qu'il considérait comme leur auteur. Les sept premiers chapitres, qu'il appela les chapitres intérieurs, furent attribués à Chuang Tzu. Les 14 suivants, les chapitres extérieurs, ont été supposés avoir été écrits par ses disciples, car ils relatent les enseignements du maître ou fournissent des histoires dans le même style. Et enfin, les derniers chapitres, les chapitres divers, sont d'origine inconnue. Avec tout cela, et bien qu'étant apprécié en tant qu'œuvre littéraire, le shang fut traité avec méfiance par les philosophes car il se moque des arguments rationnels des logiciens et des moïstes et rejette la nature banale du confucianisme, bien qu'on puisse nuancer cette partie car l'édition annotée de Guo Xiang a beaucoup contribué à son acceptation. Car le message central du livre, l'idée du Dao, met l'accent sur l'unicité de toute chose et sur le fait que la paix et le consentement peuvent être atteintes par le wuwei, en ne s'efforçant pas, mais simplement en étant en accord avec la nature, et en acceptant la vie et la mort comme des processus naturels de transformation. Au final, bien qu'éclipsé pendant plusieurs siècles par d'autres écoles de pensée, comme on l'a vu par le confucianisme mais aussi par le légalisme, le taoïsme a progressivement connu une résurgence, en grande partie grâce à l'édition du Zhuangzi par Guoxiang. Ses sentiments naturalistes, exprimés de manière excentrique et non rationnelle, ont particulièrement séduit le mouvement bouddhiste croissant en Chine, qui a développé sa branche distincte, le bouddhiste Chan, en incorporant des éléments du taoïsme et du Shuangzi. Et aujourd'hui, le Shuangzi est considéré comme un chef d'œuvre de la littérature chinoise et un texte fondateur de la philosophie taoïste. Donc sur ce, nous en avons terminé avec cette petite présentation de Zhuangzi et du Shuangxi. J'espère que ça aura pu vous intéresser, que ça vous donnera envie d'en apprendre davantage sur la philosophie et la pensée chinoise. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, et on se voit dans une prochaine vidéo.